Le rôle du mental dans la performance, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans la compétition et éliminer la peur d'échouer. Donc le rôle du mental dans la performance, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, tu peux regarder dans la bio, il y a déjà un tas de cadeaux, un ebook qui est offert, une webconférence en ligne. Et il y a même un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe de 45 minutes. Le rôle du mental dans le sport, c'est une, une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de vous la donner parce qu'aujourd'hui c'est trop drôle. lorsqu'il y a des publicités Facebook qui tournent, eh bien je vois euh, sous les pubs Facebook des gens qui ont commenté "Entraîne-toi plus, tu verras. Euh, Entraîne-toi une trentaine d'heures, tu auras les résultats." Mais ce qui est drôle, j'ai l'impression que c'est souvent les spectateurs, c'est les personnes qui sont avec les pop-corn qui regardent les matchs qui disent ça plutôt que ceux qui s'entraînent réellement. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui à l'Académie de l'Haute Performance, on a eu plusieurs champions internationaux, plusieurs qui devaient aller aux Jeux Olympiques avant le Covid. Et eux, on les voit, les mecs, ce sont des machines, ils s'entraînent à fond. Et là, on peut voir que le problème, le blocage, il est seulement mental. Pourquoi ça Tu as deux choses. On est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains. ok Et toutes les choses que tu vas faire vont être une conséquence de qui tu es. Et qui tu es, c'est fait de quoi de tes pensées et de tes émotions. Et tes pensées et tes émotions, donc tes perceptions sont créées par quoi Tes perceptions sont créées par ton cerveau. Et c'est le cerveau qui est connecté par la moelle épinière, la colonne vertébrale. et Dans la colonne vertébrale, tu as la moelle épinière et à chaque vertèbre, tu as le système nerveux qui part qui le cerveau qui envoie toutes les impulsions électriques à ton corps. Donc c'est-à-dire que ton corps est aux ordres de ton cerveau, donc c'est quand même drôle quand on voit des gens qui s'entraînent des dizaines d'heures par semaine, pour certains même des vingtaines d'heures par semaine, bah ils n'ont pas les résultats et il y a l'autre qui arrive en disant entraîne-toi plus. Non, mais c'est de la folie de penser ça. Et donc aujourd'hui, on peut voir que simplement, bah, si tu as une peur de l'échec, c'est-à-dire que ton cerveau a associé le fait qu'il y avait un risque d'échouer à ce que tu veux. Et eh bien du coup il va bloquer le il va bloquer le corps et le corps ne va plus s'engager dans l'action et donc il va avoir un conflit entre ce que tu as envie consciemment et les peurs qui sont logées subconsciemment qui pilotent le corps. C'est comme si tu avais le cavalier qui est ton conscient et le cheval qui est le subconscient. et le cheval il il peut percevoir que bah, là, l'obstacle que tu vas passer il est immense et on va jamais y aller. Et donc, il s'arrête, il s'arrête, il forces. Et toi, tu es là, le cavalier, en mode, mais si, on va y aller. Et bah, tu as un combat entre le cheval et le cavalier. Et à ton avis, qui est-ce qui gagne entre un cavalier qui fait 60 kg et un cheval qui en pèse 300 C'est le cheval qui l'emporte. Et encore, le rapport de force que l'on a pris, c'est minime. Parce que selon chercheurs, ce qu'ils prennent pour vulgariser, c'est souvent un playmobil à côté d'une tour Eiffel. Donc, le playmobil, ton tombe, tombe, tombe, tombe conscient et euh, la tour Eiffel, le subconscient. Et donc, une fois ce qu'on voit à l'Académie de notre performance, une fois qu'on a fait sauter le blocage ou le grain de sable qu'envahit la machine, bizarrement, eh bien, les sportifs s'entraînent soit s'entraînent de la même manière et ont les résultats, soit même pour certains s'entraînent légèrement moins, mais préfèrent avoir une vie qui est vraiment inspirée. On va le voir ça dans une autre vidéo, une vie qui est épanouie et qui leur permet de performer et sportivement et en tant qu'être humain. Et tant qu'il n'y a pas ça, et tant que ça ne s'est pas changé, bah, tu vas forcer comme un dingue, et si tu n'as pas le résultat, tu vas être frustré, tu vas être déçu de toi-même, tu es dans une, un cercle vicieux qui est infernal, tant que tu n'as pas résolu ce problème. Et ce n'est pas une faiblesse d'aller chez quelqu'un dire, ok, résous-moi ce problème derrière parce que j'ai envie de performer. Non, c'est une preuve d'intelligence, tu sais que... À ton corps, tu as des programmes qui ont été mis depuis tout petit dans ton subconscient, que ce soit tes parents ou d'autres figures d'autorité. Et voilà, le subconscient il les a pris et ensuite tu crées des comportements automatiques. Si tu les as pas résolus dans le passé, bah, tu l'auras dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, en coupe dans notre domaine de vie, jusqu'à temps que tu règles ce problème pour passer à autre chose de manière fluide. Donc c'est vraiment très simple. Quand, pour finir, si je prends l'exemple de Michel Comte que je cite souvent parce que c'est un cas d'école l'Académie de haute performance, qui a eu plus de 5 ou 6 finales de championnats du monde et d'Europe confondus en judo en vétéran. à chaque fois en finale, il perd. Nous, on bosse ensemble, on enlève euh, le, le programme qu'il avait eu des années à l'avance par une personne de son entourage, on enlève ça et derrière, il reperforme de manière naturelle, sans forcer et en se entraînant légèrement moins que les autres années où il avait échoué. Donc, on peut bien voir ici, encore une fois, que c'est le mental qui a fait la différence, qui enrayait la machine. Donc si tu as envie d'aller plus loin, tu as juste à réserver un créneau offert et on pourra discuter et voir si ton mental est bien réglé ou pas pour atteindre ton objectif. Et s'il n'y est pas bien réglé, bah, tu verras comment on fonctionne pour pouvoir le régler en très très très peu de temps. Si cette vidéo t'a plu, pense à la commenter, pense à la partager autour de toi car ça peut être utile à d'autres athlètes ou entrepreneurs. Et enfin pour terminer, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao